Et ouais. Je vais vous présenter une nouvelle application qui s'appelle Limousine. Limousine alors. Euh, bon, déjà, il faut savoir que la musique polyphonique vient du Limousin, au XIe siècle, avec l'abbaye de Saint-Martial. Ouais. Donc il y a mille ans d'histoire de la musique en fait, qui, ont, qui, ont démarré, euh, qui ont démarré en Limousin. C'est le début de la pop et du rock, quoi. Euh, du voilà, c'est ça. En ouais. Limousin, c'est là où les premiers troubadours ont commencé à chanter en, en langage vernaculaire, c'est-à-dire ouais. autre chose que le latin. Ouais. et donc ils ont inventé la pop, Alors, on imagine mal Goldman ou Elvis Presley chanter TDUM, Alléluia. donc c'est accessible, quel que soit le support Mac, PC, tablette, portable euh, QWERTY, AZERTY, il n'y a aucun problème c'est une page web et c'est une web application, c'est à dire qu'en fait ça c'est une page web qu'on va retrouver, on sur on se connecte sur votre site voilà on se connecte sur le site, okay. c'est pour tout le monde c'est un ouais. instrument de musique, voilà ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un instrument de musique ouais. On va pouvoir oublier sa guitare et son piano et on va pouvoir jouer de manière polyphonique sur sa tablette directement Donc là vous avez des touches directement sur le clavier Voilà donc alors ces neuf touches là ici représentent ces, cette touche en couleur représentent neuf touches les touches utilisées pour la, par la majorité des chansons ouais. euh, Et chaque fois qu'on appuie sur une de ces touches donc bien sûr ça joue la fondamentale mais ça reparamètre les autres touches Par exemple ici je suis sur un accord Alors on va se passer grâce à ces neuf touches du solfège On va utiliser en fait le principe des tablatures que connaissent bien les guitaristes ouais. Et chaque fois qu'on va appuyer sur une de ces neuf touches, ça va reparamétrer les autres touches Donc là on va se passer le solfège et ici, avec un seul doigt, je vais faire un accord de trois sons okay. Donc là où le guitariste doit apprendre ses accords, là ils sont tout faits voilà. C'est un, la... un peu la musique pour les nuls quoi Exactement, c'est <rire> hyper facilitant Donc là j'ai un accord, je change de fondamental un nouvel accord, ce qui fait que je peux jouer très rapidement la majorité du répertoire. Le bon, mis sa culotte à l'envers. On met à zéro et il suffit de cocher les accords de la chanson et automatiquement le logiciel va nous donner le code couleur. Donc il suffit de remplacer les accords de la chanson qu'on trouve sur internet par un code couleur, tout simplement. Et partant de là, on va pouvoir faire pratiquement tout le répertoire euh, et surtout tout ce qui est pop et tout ce qui est variété. D'accord. Pour faire Goldman. Puisque l'on regagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons. Oh. Et donc, on peut pas jouer fou en fait. <rire> ouais, voilà. ça. Mais ça reste quand même du live. <musique> Bon, il ne faut pas louper les touches hein. <rire> Le principe de, de, de, de musique, c'est le principe de l'harmonie euh, classique. C'est ce qui a servi à composer depuis Bach, jusque, toute la musique savante, jusqu'au début du 20 e siècle. D après, D euh, on est arrivé dans le dos et des choses compliquées. Par contre, ce principe a été repris ensuite par les Noirs américains, les esclaves, qui ont créé le blues et le rock. D'accord. Voilà. et donc toute la pop aujourd'hui bah, voilà, tout, bah, euh... tout, tout dérive de ce principe là merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à aller voir le site de Limousique, à l'essayer le tester, vous allez voir c'est super ludique très sympa, et puis euh, quand on y réfléchit et qu'on qu le pratique, on se rend compte qu'il y a plein d'applications que ce soit pour des grands, pour les petits, il y a plein, plein de choses à faire regardez ça, allez l'essayer, mettez-moi en commentaire dites-moi ce que vous en pensez et puis euh, merci, Puis à très très bientôt hein, pour de la nouvelle technologie, salut